sur la ressource de disponible à tous les abonnés du réseau des bibliothèques de Perpignan, Méditerranée, Métropole. Retrouvez ici une sélection de plus de 100 jeux vidéo que vous allez pouvoir télécharger grâce à des clés Steam. Sur la page d'accueil vous pouvez découvrir la dernière sélection de jeux. Sur la gauche je vous invite à cliquer sur parcourir. Ici vous pouvez voir l'ensemble des jeux, les trier par genre, par studio, ou par système d'exploitation, Windows, Apple, Linux et SteamOS. Un jeu vous intéresse Cliquez sur la flèche rouge. Un message apparaît et vous indique que vous allez pouvoir télécharger le jeu sur la plateforme Steam. Et notamment le nombre de jeux que vous pouvez télécharger, soit 12 jeux au total sur une année. Ensuite, une clé de téléchargement vous est proposée. Il faut la copier et la garder précieusement car l'état usage unique. Voyons maintenant comment faire pour télécharger Steam. C'est très simple. Tout le long de la navigation sur Dgame, une aide vous est proposée. Il vous suffira de suivre le lien Steam, télécharger l'application sur votre ordinateur. Une fois installé, créez un compte et vous identifiez sur l'application. Cliquez à présent, en bas à gauche, sur Ajouter un jeu. Sélectionnez Activer un produit sur Steam et indiquez la clé pour télécharger le jeu. Ça y est, le jeu est téléchargé. Vous pouvez à présent jouer. Ainsi s'achève cette présentation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de bons moments de jeu et à bientôt pour découvrir les ressources numériques du réseau de Perpignan, Méditerranée, Métropole.